ok donc dans la, dans la vidéo précédente ce que l'on avait fait c'est qu'on avait regardé les ranges et puis on avait mis une chiku et on regardait quelle était la période A qui, de chiku tel que le croisement de chiku avec les prix permettait de prévoir le range dans la consolidation suivante ou bien dans, la, dans le range de retracement euh, suivant donc on avait fini une, une étude de statistiques et puis ce qu'on observait c'était que pour, pour l'instant avec PostStat, finalement on avait bien quelque chose autour de 25 26 donc on retrouve bien ce que, ce qu'avait écrit au soda bon, dans cette vidéo, je voudrais faire l'inverse, je, je voudrais regarder la période, donc, on connaît l'évolution de AB, d'accord, on, on voit qu'on se dirige vers quelque part, enfin vers quelque part, oui, et du coup je me suis dit, bah tiens, est-ce qu'on pourrait pas avoir une Chiku de période, bah temps, qui permette de savoir si on est dans un range ou pas, donc, donc là c'est l'inverse, on est d'accord, dans la première vidéo on regardait Chiku, euh, quelle était la, la période de Chiku pour prédire un range, et là c'est l'inverse, on regarde si on prédit, en regardant juste AB, en prenant une Chiku de temps, est-ce qu'on ne pouvait pas prédire le range ensuite Donc ça rien au même, mais c'est une application plutôt concrète. Donc j'ai un peu triché, j'ai déjà fait quelques essais, donc ici sur USD euh, donc du coup, euh, qu'est-ce que je vais vous dire Alors je vais cacher ça, ah, je cache ça. Donc ici, la, la descente, d'accord, on, on regarde sa période, on voit 19, Alors, pardon, on voit 18, et donc je me suis dit, bah tiens, on va prendre une Chiku de 18. Donc là, j'ai pris Ishimoku, donc déplacement de 18 pour la, pour la Chiku, la Ginspan. Le milieu est ici, et donc du coup, qu'est-ce qu'on fait On prend l'extrémité le, ici, le milieu là, et puis on voit qu'est-ce qu'on peut faire. Donc là, en prenant de, une descente de 18, en prenant une Chiku de 18, du coup, on voit qu'on on a l'équilibre qui est indiqué ici, et puis finalement, le, le, le sommet opposé est ici. Donc le milieu, finalement, ici, s'obtient quand on est, grosso modo, ici. Donc, finalement, quand on est là, on aurait pu savoir que le milieu sur lequel on était, finalement, il, il était ici, donc prévoir le range euh, ici. Donc, c'est n'est pas 26, on est d'accord, c'est suivant la période de, dé de décroissance ici. Voilà, bon, là, on voit qu'il y a donc, ce range-là. Alors, je vous en un peu, mais je vous, pourquoi, je vous dirai pourquoi juste après, je vous montrerai. Ensuite, ici, on a une, donc une la consolidation, enfin, une, une remontée, d'accord Et puis, on a, donc, du coup, on aurait aussi prédire le range ici, enfin, voir Bon, bref, on va pas reparler de prédire, etc. Mais on pourrait peut-être se demander, bah tiens est-ce qu'on aurait pu savoir le range Donc, hop. Deuxième essai. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris la plage ici, du bas haut, 16 périodes. On va regarder Chiku, on met 16, un déplacement de 16. Ok, d'accord. Donc, entre le sommet ici et, donc du coup, le croisement ici de Chiku, qu'est-ce qu'on observe donc on voit que le, la, la borne basse, euh, il serait ici. Et là, on a bien l'équilibre, on voit que les prix oscillent autour. Donc, là, moi, ça me paraît raisonnable mais après, ça dépend de, de votre exigence. Euh, on aurait pu savoir le croisement en étant ici, donc au milieu de l'équilibre. Bon, on aurait pu peut-être s'attendre à, à savoir qu'on est au milieu de l'équilibre. Euh, ben, ben déjà, en fait hein, en voyant qu'on retourne vers ce point-là. Ensuite, Ensuite, du coup, là, c'est pour le, le, se rendre ici. Alors, on est d'accord que ce range ici finalement, il est dans le range du, du premier, d'accord Qui est lui-même en fait, <rire> dans le range du plus, du plus grand, d'accord Il y a vraiment les ranges dans les ranges dans les ranges, donc comme dirait Patrick, les boîtes dans les boîtes des boîtes. Euh, donc voilà pour le premier essai, deuxième essai aussi, et là, troisième essai, du coup on a un autre range là, ensuite, en suivant, et puis la, la montée ici. Alors là, les mèches, je suis sur CFD, donc c'est pas très, très probant. Donc on fait pareil, on prend une première plage là, qu'on voit, donc on voit que ça fait 18, donc je remets une Chico à 18. Alors euh, si TradingView fait plus ou moins 1, je ne sais plus trop exactement, mais on va dire que c'est grosso modo ça. Du coup on voit qu'on a le croisement ici, donc ça correspondait à la, à la bougie qui était bah, avant ou après, ici une des deux. Et puis on regarde le, le range formé et on voit bien qu'on a bah, du coup l'équilibre ici au croisement de Chico. Donc, on voit que c'est aussi autour de cet équilibre, donc c'est assez probant. Et puis là, on touche presque la bande basse de, de ce range. Donc, on aurait pu prévoir, sachant que ça fait euh, de là à là euh, 18, du coup, on aurait pu se dire, bah tiens, en prenant une Chiku de 18, finalement, on pouvait prévoir le range au bout de, de tout ça. Alors là où je vous truande, c'est que bah, je parle du formalisme de ZA ici, mais en fait, le dans le formalisme de ZA, si je reprends la figure, pardon, c'est une montée de 2A et une Chiku de A. Donc, finalement, c'est pas exactement ce que je vous dis. Ici, j'ai fait une montée de, de 2A et j'ai pris une chiku de 2A aussi. Donc, Je ne suis pas dans, cette, dans ce cas de figure-là. Mais finalement, on voyez que ça semble marcher aussi. Alors, on va faire l'exercice inverse. Donc là, je ne vais pas tracé pour, pour le coup. C'est de regarder justement de prendre la moitié. Donc, on fait... Donc, si vous arrivez ici... Alors, que ce qu'on avait dit quelque chose comme 18 Oui, 18. Donc, on prend une chiku de 9. Donc, déplacement de 9. Déplacement de 9 ça veut dire que l'on était en, en... Pardon. On était ici. Grosso modo. On regarde le... La borne... La borne haute, donc... Si je dis pas de bêtises, à peu près par là. Et puis du coup, on voit que... On a, on a cassé ici, enfin on, on hésite et puis on casse. Donc du coup on se dit ben, on va pas ranger ici. Donc on est toujours dans un mouvement aussi. Enfin, attention, il faut, faut que je m'avance pas, mais on, on se dit qu'on n'est plus du tout en, en train de ranger là. Donc on, on a cassé vers le haut, donc est-ce qu'on va monter Ou pas Donc, donc ça c'est pour le premier. Donc finalement, on, bon, on pourrait quand même avoir une, une, une indication sur la, la borne haute finalement. Et puis on, on voit que là on range. Ok, la suite. Euh, si je fais ça, l'autre, c'était c'était celle-ci, donc la montée. Alors, 16. Du coup, je prends une 8-9, d'accord Pareil. Le croisement, ici. Le sommet. Grosso modo, ici. Et le croisement. voilà bon, alors là, hop creusons ici, bon bah, à part l'équilibre, d'accord, on n'atteint pas la borne basse, mais on fait une sorte d'équilibre, enfin on tourne autour de l'équilibre, pardon, bah, c'est même pas une sorte, on, on tourne autour de l'équilibre, et on a une indication au moins sur l'équilibre, d'accord, sachant qu'on n'atteint pas la borne basse, on pourrait peut-être se poser la question, est-ce que finalement on ne va pas remonter plus tôt, alors ça c'est, je m'avance, hein, d'accord, mais ça pourrait être une question qu'on peut se poser, d'accord, ici on reteste plusieurs fois le haut, on ne va pas chercher le bas, on oscille vraiment autour, et puis là on voit qu'on décroche vers le haut, donc que c'est un mouvement qui pourrait pas, enfin à peu près ici, s'avérer aussi dans l'idée. Bien sûr, ça demande confirmation, blablabla, etc. Mais c'est juste pour des questions pour se poser statistiquement, est-ce qu'on ne pourrait pas chercher à, à, à observer ceci Et donc l'autre, la prochaine, ici, pardon, on fait un, une hausse, alors je ne prends pas la mèche parce que c'est du CFD, à peu près ici il me semble. Ouais, 22, ok, ici. Du coup, 18, donc je reprends un chico de 9. Et qu'est-ce qui se passe Alors, la mèche ne la prend pas. Là, on voit que ça monte. Donc, du coup, ça je considère pas que ça croise les prix. Parce que du coup, on ferait juste un petit range ici. Voilà, c'est trop petit. Par contre ceux là ici, on, on casse nettement les prix. Et qu'est-ce qu'on voit Je sais pas trop exactement. Bon, ben, on avait à peu près les, les zones ici de range. On a aussi est autour de l'équilibre, donc on avait à peu près une idée. Ouais, je pense de, de l'équilibre. Donc ça marche relativement bien. Alors c'est toujours pareil, hein, c'est relatif à, à l'utilisateur. Moi, je suis pas, <rire> je suis pas sur les marchés, donc je regarde juste. Et, mais quand même, ça indique des choses. Donc ok, grosso modo, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben finalement, je vous ai montré des choses en prenant ben, bien Chico de 18 et puis enfin suivant le mouvement AB, on voit qu'on observe quand même des, des choses euh, relativement bien. Et ici, c'était hop les 7-16. Euh, ben pareil, les 7-16, ça a marché relativement bien. Et j'avais pas mis le... Ok, non, j'avais pas mis, j'ai enlevé. Et puis, donc le dernier, alors on, jouera, on jouera tout. Du coup on est relativement proche, d'accord Ça c'était la première avec une Chiku de, de 16. de 18 pardon. On avait une indication sur l'équilibre. Mais on a une meilleure indication apparemment, du coup, en regardant ça maintenant, sur finalement, si j'enlève, si je prends pas une Chiku de 18, mais une Chiku de, de 9, mais finalement on a une meilleure indication sur le range. Ah en tout cas ici. Bon voilà, vous faites votre avis, je vous ai montré ça. Euh, je pense pas que la vidéo durerait tant. Mais on, on... s'y si encore à <rire> toutes.